Je dois remplir ce tableau où j'ai une première ligne avec des x qui varient. Au début, x vaut 3, puis 5, puis 10, puis moins 5, puis moins 10, puis 3 et demi. Et la ligne d'après, je dois remplir, je dois dire à quoi correspond x plus 2. Et bien si x vaut 3, alors x plus 2 vaut 5. Si x vaut 5, alors x plus 2 vaut 5 plus 2 ça fait 7, etc. Attention, ici, x vaut moins 10, donc il faut calculer moins 10 plus 2, c'est l'ascenseur, combien ça donne La ligne suivante, je dois calculer x fois 2. Si x vaut 3, alors x fois 2 faut 3 fois 2, ça fait 6. Si x vaut 5, je remplace x par 5, 5 fois 2, ça fait 10 etc. Euh, moins 5 fois 2, c'est la même chose que 2 fois moins 5. Donc là, attention, euh, c'est la règle des signes. 2 fois moins 5, un nombre positif par un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. Donc moins 10. Etc. Le triple de 5, le triple de 5, c'est 3 fois 5, 3 fois 5, ça fait 15. Ici, ici j'ai calculé 3 fois 5 et que j'ai trouvé 15. La ligne d'après, on me demande le triple de x. Donc 3 fois, je mets le fois pour l'étoile, x. 3 fois x, le triple de x, c'est 3 fois x. 3 fois x, je peux l'écrire aussi autrement. 3 fois une orange, c'est 3 oranges. Donc 3 fois x, c'est juste 3x. Voilà. Et là, il me le met en italique. C'est pour ça que le fois, je l'ai mis avec l'étoile pour ne pas confondre euh, le x avec euh, le fois du multiplié. La moitié de 7. La moitié de 7, c'est 7 divisé par 2. 7 euros, je le divise en 2. Ça fait 3,50 euros. Donc ça me donne 3,5. Et bien la moitié de x, c'est je prends x, je le divise en deux. X divisé par 2, et euh, ça fait, je peux l'écrire aussi x sur 2, comme une fraction. Je pourrais l'écrire aussi 1 euh, demi de x. Ah, euh, je ne sais pas si je vais avoir la place. 1 demi de x. Voilà, euh, on ne le voit pas, donc je vais l'enlever. Ça, c'est juste une écriture, évidemment, sur l'ordinateur, c'est plus compliqué à faire. Sinon, on met, on met juste la fraction x sur 2, comme une fraction. Le quart, c'est je divise en 4, le double, je multiplie par 2, le tiers, je divise en 3, le quadruple, je multiplie par 4, etc. Ici, c'est comme le tableau du dessus, sauf que ça se présente dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est en horizontal qu'on me dit x vaut 2. Ben, si x vaut 2 et qu'on me demande x plus 7, je remplace x par 2, ça me fait 2 plus 7, ça fait 9. Ici, donc toujours x vaut 2, mais cette fois-ci, on me demande 3x. Autrement dit, 3 fois x. Donc, 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. Etc. Attention, ici, il y a moins 2 plus 7. Ici, 1 plus 4 fois x, il faut prendre le temps de l'écrire, on peut écrire à côté. Et ici, on tombe sur x plus 2 tiers. Alors là, il faut se rappeler comment on fait des fractions, et sans doute, il faudra euh, prendre le temps de réfléchir. Là, ça ne va pas rentrer. Ah, si on voit juste là, 2 plus 2 tiers, il faut écrire le calcul. 2 plus 2 tiers, euh, se souvenir comment on, on additionne des fractions avec un nombre entier. Si vous ne savez pas faire avec les fractions, dans un premier temps, vous laissez tomber. De même ici, là, on vous dit x égale 5 sixièmes, il faut faire 5 sixièmes plus 7. Si vous ne savez pas avec les fractions, vous laissez tomber. Vous commencez avec les valeurs entières. Ici, c'est euh, le même genre de souci. Là, on continue. Attention, x carré, enfin, ici, on, la dernière ligne, on vous demande x carré. Si on vous demande x au carré et qu'on vous dit que x vaut moins 5, il va falloir calculer moins 5 fois moins 5. Et là, c'est une multiplication, ce n'est pas l'ascenseur, c'est la règle des signes, le produit de deux nombres négatifs. Quand j'ai deux nombres négatifs, le produit est positif, bien sûr. Vous réfléchissez et vous dites combien ça fait. Euh Dernièrement, on vous donne un programme de calcul. Le nombre initial est 4. On vous dit choisir un nombre. Alors, effectivement, on vous dit ben, tiens, le nombre c'est 4. Vous calculez le triple de son nombre. Dans votre tête, vous regardez combien ça fait ou vous l'écrivez. Après, vous ajoutez 5. Vous doublez le résultat obtenu et vous mettez le résultat final ici. D'abord, le nombre vaut 4, puis 1,5, puis 0, puis x. Bon, ben, vous réfléchissez ce qui va se passer quand je calcule le triple de x, que je lui ajoute 5 et que je double le résultat obtenu. Voilà